C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Ouais, ouais j'adore ça. <rire> euh, allez, salut José de Bonjour. Ça fait super plaisir de te rencontrer. J'ai l'impression de voir... Euh, tu sais, quand, quand tu regardes les gens à la télé, et puis euh, hop, euh, après... Es, c'est et, et tu rentres et dans l'écran. Ah, tu fais, mais il existe vraiment. Ouais, <rire> mais c'est pareil, parce que du coup, moi, ouais, je te euh, connaissais via tes vidéos, ouais, mais pas euh, ouais, mais un, peu, un peu moins via le dur, on va dire, via la réalité. c'est ça. Ça fait du bien de se rencontrer. On va d'abord euh, parler de, de ce Open Series, mmh. euh, ça a l'air d'être une vraie réussite. Ça, bah, écoute, euh, moi je suis très content, euh, en fait on poursuit euh, la bonne, le bon déroulement, l'année dernière donc, on a eu les CF, euh, le championnat de France Star Wars sur 2017 qui s'était déjà très bien passé, on avait à peu près 180 joueurs d'X-Wing, de, de on avait 70 joueurs de Destiny, en tout on avait un, un event à 300-350 participants, là donc on fait un Open X-Wing, on fait vraiment que du X-Wing, et on a, euh, bah on a quasiment 300 joueurs, euh, joueurs d'X-Wing. Alors il y a 11 nationalités, hein, ça, y, les joueurs viennent de partout en Europe. Ouais, J'ai vu ça. Il y a ouais. des Hollandais, des, des Danois, des Espagnols évidemment, des Anglais, là il y en a toujours beaucoup, des Allemands, des Polonais, enfin voilà. C'est très, euh, très hétéroclite et c'est plutôt rigolo, c'est le, le côté euh, très fort de cette communauté gameuse ouais. en général et plus spécifiquement X-Wing puisque là c'est X-Wing. Où euh, bah, les communautés sont une seule et même communauté au final. Hein. Il y a euh, des façons de jouer en fonction de la nationalité, tu penses J'ai pas l'impression. Non, non, j'ai pas l'impression. Je pense que la métal emporte sur la nationalité, ouais, ouais, euh, ouais. surtout ouais. dans un jeu aussi euh, aussi sharp que X Wing. Euh, bon, là, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a un petit peu discuté avec Pierre euh, <rire> un, avant l'interview, on ne le cachera pas. Euh, typiquement le Ghost, là, euh, ouais. voilà. euh, on est dans le l'âge d'or du Ghost. On l'a vu partout. Ouais. Il, il est partout euh, euh, avec son euh, avec son petit poêle de poète. Ça fonctionne à mort. Donc le, non, là, euh, quand j'ai fait le tour des tables, le, le, quelles que soient les nationalités, on retrouve vraiment les joueurs méta à fond, les joueurs un petit peu les rogues, ceux qui vont aller chercher des, mmh, euh, des compos mmh, mmh, justement pour venir déstabiliser ouais, la méta ouais, et qui jouent ouais. joue sur la surprise, c'est plutôt fort, bah, on en parlait les canonnières aux ouais, éduc, ouais, ouais, ouais. Les, euh, les groupes de, de taille inquisiteur, euh, il ouais, y en a plein, les, les stars, euh, les, classes, les classes alpha, voilà, tu as, as, as certaines compos qui sont euh, étonnantes et euh, qui fonctionnent pas mal après. Euh, ah, C'est toujours la même chose. Hein. C'est bien parce qu'en fait, ça traduit le fait que euh, finalement la figurine est, est comprise. C'est-à-dire que euh, quand, tu, euh, quand tu déballes comme ça un alpha pour la première fois, euh, je sais que moi je l'avais unboxé sur la page, je ne comprenais pas en fait. Je me ouais. disais d'où ça vient. Alors ça vient de l'univers étendu. Hein. Je me suis fait clasher. Euh, ça vient de l'univers <rire> étendu. Euh, mais tu dis bon, voilà. Et après, voilà, tu retrouves ça sur les tables et tu dis, voilà les gars, ils ont compris. Euh, l'intérêt de la figurine mmh. et il l'exploite vraiment au mieux et c'est là tout le talent en fait de ces tournois là c'est de faire de la compo la plus équilibrée et la plus euh, soit ouais, possible c'est ça et, et après par contre tu as aussi bah, les joueurs qui découvrent mmh. parce que sur, sur 300 joueurs tu as forcément des joueurs qui sont un petit peu moins taqués hein, ouais, euh, ouais, ouais. euh, qui viennent s'essayer euh, à la compète et euh, bah là, c'est déstabilisant, mais dans dans un autre sens. Dans voilà, c'est le joueur est un petit peu moins un petit peu moins charme Donc c'est comme tous les ils font leur classe. Ouais. Hein? Hein? <rire> puis c'est comme les jeux vidéo. Rappelle-toi la bonne époque où tu faisais des tournois de euh, Street Fighter et où tu perdais contre ouais, un ouais. mec qui avait pas le skill, mais juste parce que bah mmh, mmh, mmh, mmh. la chance du débutant. Le, ouais bien sûr. Bah, hein? bah, ouais. bah t'as aussi pas mal ça. T'as aussi des petits matchs déstabilisants pour les pour les très bons joueurs. Ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est le dernier tournoi V1, c'est le dernier tournoi V1. Donc il y a eu cette <rire> il y a eu cette annonce euh, de la V2, oui. on en a un petit peu parlé, ça a été j'en ai parlé là beaucoup avec euh, avec les joueurs oui. euh, ce matin. Ça a été déstabilisant pour tout le monde, ouais. mais maintenant ça a ai l'air d'être digéré par tout le monde. Oui, parce que en fait euh... Comme on disait, il y, y, y avait besoin de cette V2. Ouais, je pense. Ouais. Le, le, ce qui a été, ce qui a été un six peu sur ans d'existence, 6 ans d'existence. Ouais, le jeu, il a besoin de, il a besoin de sortir surtout sur des jeux aussi tricky où tu autant de, autant de combinaisons. Voilà, faut renouveler, faut repartir sur autre chose. Alors, évidemment, faut pas, faut pas tout vider puisque les bons, les bons mmh, marqueurs, mmh, mmh, mmh. les bons marqueurs sont là. Euh, mais faut, faut renouveler. Donc là, c'était, c'était utile. Euh, après, c'est ce qui a surpris, c'est euh, la soudaineté de ouais, l'annonce. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup préparé le terrain, donc. Euh nous on, est, on était sur un, sur quelque chose d'un petit peu plus mild. Euh, et après c'est l'américaine. Hein. Mmh, ouais, ouais, on a, on ouais, aime ouais. que ce soit punchy, quoi. Ouais, que <rire> soit punchy, qui est une espèce de gros boom. C'est une annonce à JJ Abrams. Ouais, c'est <rire> ça tout à fait. Ouais. Que ça pète. Bon bah là du coup c'est vrai que les gens ont été un peu pris par surprise. Euh, et, et, mais mais c'est très attendu. Enfin, ouais. le, le, ne serait-ce que l'appli. C'est quelque chose pour le pour le nerf de, de, pour le nerf du jeu, c'est hyper important. C'est très intéressant, de, de ouais. Pouvoir, de pouvoir dire... Bah, Donc l'appli, okay. en fait, c'est le fait que sur les cartes, il n'y ait pas de valeur et vous allez pouvoir rééquilibrer le jeu ça. constamment... En, euh, fonction, en, en fonction, fonction, Alors, en ça, a des jeux, craintes, hein. ça a créé des craintes, hein. Ça des craintes, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ouais, mais moi, ma compo, si elle marche bien, on va me la flinguer. » C'est ça. C'est l'idée Non, c'est pas l'idée. Non, bien sûr que non, mais l'idée, li c'est surtout de plus être... Je, alors, je pense que c'est vraiment ça, de plus être sur ces tournois comme on le voit ici, et comme on le voit bah, par ouais, exemple ouais. sur L5A, où là on est sur la période Scorpion, il euh, y a des Scorpions partout. Euh, là, il y a des Ghosts partout. L'idée, c'est aussi de dire, franchement, cette compo est trop forte. Ouais, D'accord. On baisse un petit peu sa valeur. Mm -hmm. Ça rend, ça rend, le, ça rend le, la chose plus, euh, plus faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fair. Et moi, je trouve que c'est super, comme, comme, comme optique. Ça évite les 82 pages de ouais. FAQ et de corrections. Où tu t'en sors plus là tu as quelque chose qui est automatique c'est dans l'air du temps enfin, ouais, là, ouais, ouais. on est tous connectés donc ça vient naturellement pour le joueur aussi de pouvoir intégrer euh, intégrer une appli à son déroulement et puis il bah, y a toutes les petites euh, les petites choses connexes le, le, le générateur de lancer de dés qui est ouais, déjà là ouais, ouais. tu as plein de choses et en fait en regroupant tout ça bah, voilà, tu arrives dans cette espèce d'univers un peu figital bah, voilà, tu as mi-chemin entre, mm -hmm. entre le, le terrain et puis euh, bah t'es à bord de ton es à bord de ton vaisseau. C'est ça. Hein, ouais tu, ouais, euh, ouais ouais exactement. Tu, tu tapes sur ta commande et tu lâches une roquette. C'est Bah voilà c'est exactement ça. Ça va être fun à jouer ça. Je pense ça va vraiment être bien. Alors, on en, on en, alors moi c'est ma petite crainte mais parce que je suis je suis pas un joueur. Je suis pas aussi bon que évidemment que la plupart des joueurs qui sont là. Hein. Euh, ma toute petite crainte vous avez déjà vu les les roues de manœuvre. Un petit peu ouais ouais ouais ouais ah, oui oui. C'est que peut-être. On y Il est, est moins, ouais, il est moins ce, y est moins ce bluff et ce double guessing qui, qui sont une partie pour moi intégrante du jeu mm -hmm. de Dixwing. Euh, mais, je, mais voilà. Le mec le, qui, qui prend, me Le qui prend du LB, il accepte de pas pouvoir faire des, des voilà, trucs dans tous les sens. Exactement ça. Et là, on a un peu cette crainte. Est-ce ouais, que, ouais. Voilà, est -ce que, est -ce que vraiment ça va tenir euh, sur la durée Je pense que oui, parce que il oui. y, y a une vraie attention qui est portée, il euh, y a une vraie attention qui est portée à ça. Euh, et évidemment, ils sont extrêmement prudents euh, avec, euh, avec euh, cet équilibre, ouais. parce que c'est vraiment une question d'équilibre. Euh, et et je, comme je le disais, j'espère, je, je pense vraiment que l'avenir me donnera tort et que euh, ça, permet... ça va juste rajouter des petites options. Euh... Ça permet d'être à l'écoute de la communauté aussi. ça. Hein Il faut que la communauté ouais. le voie comme ça aussi, c'est-à-dire qu'elle va elle-même peut-être pouvoir être pas influencer, mais être acteur un petit peu ouais, par mais... l'intermédiaire des tournois Bien et ben, euh... c'est dé déjà le cas hein. évidemment il y a énormément de, de discussions d'aller-retour, c'est-à-dire que nous on prend beaucoup le pouls du terrain qu'on fait remonter à FFG euh, et puis bah, FFG corrige F ou pas d'ailleurs mmh, parce mmh, que euh, mmh. après c'est aussi le, la décision du lead designer d'acter de, euh, ces, ces modifications-là et parfois c'est frustrant ouais. mais ça fait partie aussi de, de, de quelque chose de très vivant qui est euh, bah, oui, tu écoutes ta communauté et bah, néanmoins, la communauté n'a pas toujours raison, au mmh, sens où mmh, euh, mmh, si je prends cette décision, je l'assume. Ok, le jeu peut-être ne, peut ne plaira, plaira moins à certains ou cette décision plaira moins à certains, mais euh, je, je le veux parce que je le sens comme ça. Ouais, ouais, non, oui, je comprends. Il faut être, euh, il faut être professionnel oui, et euh, c'est le professionnel qui sait quelle est la direction que doit prendre le ouais, jeu plus que le... Euh, les autres actus, un petit peu. Le Légion euh, ça a été un lancement euh, très impressionnant. Je pense que le jeu est quand même bien apprécié. Il ouais, ouais. euh, y a un petit peu d'incompréhension euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sorties et que les gens ont l'impression que ça leur tombe euh, du placard ouais. euh, tout ce qui sort. Euh, pareil, il y a un. Une volonté de diversifier Alors on ne sait pas si c'est pour flatter la, le fan De se retrouver avec des snowtroopers Qui ne peuvent pas forcément jouer Tu voilà. vois où je veux t'emmener <rire> euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Déjà c'est une vraie réussite euh, Légion Alors, ça, ça a très bien marché hein. Légion ouais. euh, ça a été euh, une sortie euh, Nous on était à la fois euh, Hyper hyper excités. On voulait vraiment euh, voir ce que ça allait donner Parce que euh, c'est n'est pas une question d'attente C'est une question de vraiment Au sein de la on est encore de très nombreux gamers, euh, et c'est le jeu auquel on voulait jouer, ouais. Euh, c'est le jeu que tout le monde attendait, hein, bien euh, sûr. Ouais. Enfin, même si moi j'adore Imperial Assault, hein, c'est euh, pas le problème, mais pour on moi, y reviendra. <rire> Imperial Assault, ce qui m'intéresse dans Imperial Assault, je, je jouais pas compète, ouais, je veux pas d'escarmouche. Pour moi, c'est le scénario, quoi. J'ai envie, envie de vivre un moment de mmh, la saga mmh, Star Wars, mmh, mmh. mais là, euh, voilà commande ton escouade et, euh, et euh, va mettre des gentilles tartines à ton, à ton poteau. Il le fallait, il fallait ce jeu. Euh, donc pour moi, c'était un, une grosse attente. Je pense que ça a répondu ouais, euh, ouais, aux, ouais. aux attentes des joueurs, même si effectivement, tu as, as cette crainte de dire euh, qu'est-ce qu'on fait entre, entre Imperial Assault ouais. et Légion. — On peut l'aborder. En même temps, qu'on qu parle de Légion, il y, y a vraiment, euh, dans l'inconscient, à souffrir le saut. si j'ai envie de ouais. dire ça. Est-ce ouais. que c'est le cas ?— Non. — je... euh, Ah, je t'embête, hein. <rire> Non, non. Alors, je, je pense pas que ce soit le cas, parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, aux États-Unis, donc c'est évidemment une bien plus grande communauté que euh, chaque pays européen euh, pris à part, mais... Aux états unis il y, y a une assez importante dichotomie entre les joueurs qui vont vraiment choisir le jeu à scénario et les joueurs qui vont aller euh, sur de l'escarmouche pour ouais, réduire, ouais. sur du jeu de figue, quoi, parce que c'est du jeu de figue, euh, et qui sont là pour se tartiner le, la mouille. Euh, en France, tu as, as quelque chose qui est un petit peu plus… Euh, c'est plus mêlé. Le, le, je dis en France, mais généralement en Europe, en fait, le, le joueur européen… Euh, on va dire, il, il, il va vraiment couvrir le spectre et, euh, et aller jouer d'un côté comme de l'autre ouais, ouais. je pense en étant moins embarrassé par, le, par la dichotomie euh, il, a, il se sent pas obligé de faire un choix d'accord euh, mm -hmm. donc bah là cette année euh, oui je pense qu'à terme il va y avoir une énorme problématique sur le jeu compet, euh, le jeu compète d'assaut sur l'Empire mm -hmm. puisque c'est de, de l'escarmouche même si c'est très différent de Légion euh, et les légion. Parce qu'effectivement hors États-Unis, le reste de, des communautés, et c'est toujours pareil, il hein, y, y a cette crainte de, de, de, de, de, des sous. Oui, évidemment. <rire> Soyons clairs, parlons. Ils ont, parlons ils ont, ils ont, ils ont une, une force d'achat qui est différente. Euh, Bien sûr. Euh, aux euh, et, et, puis, et puis là tu te retrouves coincé, euh, tu te retrouves coincé parce que parce que le volume, parce, ouais, que, ouais, ouais. parce que des montants qui sont très importants, euh, aussi, et on a eu ce retour beaucoup de la part des joueurs. Euh, j'ai beaucoup investi dans Légion. J'ai peint tous mes sets de Légion. Ouais. J'ai des, je vais dire des centaines. Mais oui, j'ai des centaines de figurines peintes. Euh, c'est pas pour rien, quoi. Je veux qu'elles vivent ces figurines. Alors, moi, bon, évidemment, t'as cette différence d'échelle qui fait que tu. peux Oui, pas on en a parlé. Euh, ouais, c'est vache hein. tu, tu peux pas, bon, pas vraiment. Euh, business, hein, euh, Oui, c'est ça. C'est une, déci, une décision. Euh, c'est une décision business. Ça, ça, ça a déstabilisé les gens euh, trois jours. Hein, cette oui, histoire, hein, ça, ça a vite été compris. C'est hein. passé assez vite après euh, c'est comme toujours hein, je pense que c'est aussi le temps que la communauté s'approprie et, et puis après ça, ça va être le choix ça va être le choix de dire bah euh, j'en fais un je fais un autre ou je fais les deux <rire> bon courage pour ceux qui font les deux il ouais, euh, y en a qui essayent hein, <rire> surtout si vous voulez jouer euh, compète aux deux <rire> il va falloir pousser hein, parce que euh, ça va être très très dur mais euh, tu vois là typiquement euh, le fait que la dernière vague de d'assaut Amen et trône et euh, mm -hmm. les rebelles, mm -hmm. donc arrivent dans l'univers étendu et disent finalement aux jeunes générations euh, on, on, on sait que vous êtes là, on sait que vous voulez jouer, bah, c'est un peu pour vous. Parce que c'est un petit manque, euh, typiquement dans Légion, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi c'était Vador et Luke. Oui, d'accord. En disant bah, Vador et Luc, on est sur donc, la première, la première euh, trilogie, excusez-moi, je. je... Je ne parle que de 77, 80 et 83. Les vrais, mais, quoi. Il ne s'est rien passé entre 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Je... Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Bon. Mais je vous aime quand même. Hein. Pas grave, nous, nous on est d'accord. Euh, et du coup, les gens disaient, mais pourquoi c'est pareil Pourquoi c'est pas Kylo pourquoi, pourquoi on n'emmène pas les jeunes joueurs Ou avec Anakin, parce qu'Anakin t'emmène déjà beaucoup les, les jeunes joueurs. Euh, alors typiquement, parce que les créateurs... Bah, ils sont plutôt de notre génération. Alors moi, on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que FFG a la licence Noir Et est-ce que ça va être exploité à la fois euh, dans X-Wing, parce qu'il y a quand même beaucoup de vaisseaux ouais. euh, Noir qui sont attendus, il y a l'Arc qui est arrivé, donc on se dit, tiens, ça y est, c'est une porte ouverte, on a ouais. Boo Fighter et tout ça, et, et rien n'est venu. Et puis bien entendu, dans Légion, euh, j'ai même des gens qui m'ont posé la question cette semaine, est-ce qu'il va y avoir euh, quelque chose dans ce sens-là alors, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais... Euh... Est-ce que la licence est acquise euh, je, je crois, oui. Oui, ouais, je crois. quand ils donc ont euh... la licence, ils ont la licence ouais. pour tout. Ouais. donc du coup, je ne vois pas, <rire> pas d'ombre à l'horizon. On est d'accord. Non, non, c pour, pour moi, c'est évident et, et c'est même, même une nécessité. Ouais. C'est une nécessité. Il enfin, euh... y a des vrais fans du 1, 2, 3. Hein. Mais bien sûr. Non, mais... euh... <rire> et ouais, qui qu défendent bien leur bonheur. Et, euh... et, et, hein. et, et a raison. Oui, oui, euh, ouais. Ouais. Ouais. Là, là, on n'est même pas sur un jugement euh, artistique ou quoi que ce soit. Euh, la communauté, elle a largement... Enfin, par là, je parle de la communauté oui, Star Wars. Oui, oui, oui. Elle a largement dépassé euh, les, dire, clivages, les âges, ouais, les clivages. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a de la place pour tout le monde. Hmm. On a trois trilogies qui atteignent euh, quasiment trois générations différentes. Ouais, ouais. Quand tu ajoutes à ça Rebelle, Clone Wars, euh, tu couvres un spectre énorme dans le temps. Euh, ils donnent le temps, je il pense. Il va y en avoir hein? pour tout le monde. Alors ils donnent le temps. C'est très compliqué aussi le travail sur le sur le monde étendu est compliqué parce que en fait ils ont tout ramené à, au canon. Ouais. Euh, parce que évidemment ça partait dans énormément de directions différentes. Donc il y avait aussi une volonté de Lucas hein, de vraiment euh, réduire le spectre et de dire ouais, ouais. On, on veut repartir de là. Donc, évidemment FFG a acté euh, et repart aussi de là. Euh, mais il euh, y a énormément de, de euh, travail qui est fait pour euh, revenir vers bah, les, les à côté et ce qui vient énormément enrichir le monde de Star Wars, hein, qui est... parce que le, le monde est pléthorique. Euh, donc euh, oui, oui, ça, ça vient. Donc ça, ça et, on... et Trône dans Légion Voilà. C'est évident, je voilà. Trône dans ça, Légion. Ça, <rire> ça, on le voit. Alors, l'amiral Trône, ça a l'air d'être l'ambassadeur d'une vraie, vraie démarche. Oui. Euh, on le voit donc dans Assaut sur l'Empire. Là, elle, elle va être traduite, hein, De... cette dernière De... version, donc pour l'instant, finalement, en France, pour Assassin's sur on aura eu tout ce qui est sorti aux États-Unis. Exactement. Euh, L'amiral Thrun, il a débarqué aussi <rire> chez les joueurs d'Armada. Bien sûr. Donc, alors, tu sais que la page pierre haut, c'est Armada. Euh... De toute façon, tu ne peux pas ne pas mettre la chimère. À un non, c'était être... clair, c'était clair. <rire> euh... Bon, il y a des inquiétudes pour les joueurs d'Armada qui voient que leurs sorties se font de moins en ouais. moins euh, programmées. Dans, euh, sur le grill de la page de FFG, que ce soit chez vous ou même euh, sur le point .com, on n'a absolument aucune information. Ça fait trembler les joueurs. On se dirige vers la fin. Une belle fin, parce que ça a quand même été un, un jeu extraordinaire. Ouais, je... C'est-à-dire que j'ai je... pas d'infos particulières, j'ai un sentiment. Je... Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, on vous est d'accord. Mon, mon sentiment. Je pense effectivement que euh, c'est compliqué pour Armada. C'est très compliqué, comme on le disait. Ça... C'est peut-être le jeu le plus exigeant de la gamme. Oui. Euh, c'est ça enfin les joueurs d'Armor. Bien sûr, qui non, se... mais, et complètement à raison. Moi, pour moi, c'est. Alors, moi, je, je vis, je vis dans, ce, dans cette dichotomie, justement. C'est sans doute le jeu que je préfère. Ouais. Et c'est le jeu auquel je peux le moins jouer. Oui, je, ouais, je comprends. Donc, euh, c'est à la fois frustrant et, euh, et, euh, et, euh, et enthousiasmant parce que le jeu est vraiment très bon, il est excellent. Mais euh, c'est compliqué de s'y mettre, c'est compliqué de le sortir, c'est compliqué d'y mettre les gens parce que ça demande un, un investissement, euh, que ce soit ouais, en ouais, temps, ouais, que ouais, ce ouais. soit en énergie, parce que ça demande une énergie mentale qui est, qui est assez forte. Euh, donc voilà, c'est un, un jeu exigeant. Oui, c'est très compliqué. Hein, on a vu, les sorties sont extrêmement espacées, on n'a pas d'infos particulières. Et je suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de vaisseaux à mettre en avant. Oui, parce qu'à l'épisode 8 est sorti, on a voulu faire nos courses, hein, euh, comme tout fan. Et puis, on n'a pas il a, vraiment il a vu plus de choses chose. qui étaient possibles. Il n'y a, a plus grand-chose. Donc, mm. euh, euh, je pense qu'en termes de vaisseau, on est quasiment au bout. Et, et pour le coup, euh, effectivement, si, si on s'approche de la fin, je pense que on s'approche d'une très belle fin. Oui, je pense. Ouais. Dans le sens où on a vraiment tout couvert. Le euh, jeu continuera euh, à vivre que, de lui-même. Que, que le, jeu, le jeu survivra, bien sûr. Est-ce qu'il a encore sa place en jeu organisé c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, on voit sur les, sur les, euh, sur les championnats de France, sur les championnats, euh, que ce soit nationaux ou même régionaux, il bah n'y a, y a pas une énorme communauté en termes de, terme de nombre de joueurs. C'est-à-dire que les joueurs sont extrêmement actifs. Mmh, mmh, mmh. Ils, sont, ils sont très impliqués dans leur jeu. Mais bah, comme on disait, comme c'est un jeu très exigeant, bah forcément, il y a moins de gens qui peuvent, qui peuvent y jouer. Il est moins facile que ne le sera un X-Wing. Euh, donc du coup bah ça aussi comme le jeu organisé est un petit peu la première plateforme ouais, ouais. d'un jeu euh, bah, c'est ça qui le fait vivre euh, en voilà, fait ouais. il, il a tendance à, à donner un petit peu le pouls et bah, là le pouls il est un petit peu plus faible forcément euh, mais encore une fois je pense que quelque part c'est pas très grave on en... enfin c'est pas très grave, attention, désolé hein, les... <rire> Tu sais que là, les, euh, les, pas... les joueurs d'Armada... Moi, <rire> ah, tu me fais de la peine. Hein, là, euh... non, non, mais pas, pas très grave au sens où... Euh, tu vas perdre tout mon auditorium. <rire> euh, non, mais je, je pense que les joueurs d'Armada, ils savent qu'ils sont les meilleurs. Tu vois, le, la question... Ah, ouais, c'est bien, pas. tu te rattrapes bien. Non, mais ils, ils savent qu'ils ont fait ils ont fait le taf, quoi. Ils ont ouais. fait le taf, ils ont porté le jeu, ils y ont joué. Euh, le jeu est toujours là, le jeu sera joué, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais, euh, bon, bah, le, le jeu n'a... Ne, ne, ne plaira pas autant que plaira un X Wing mmh. et quelque part je pense que même même les joueurs d'Armada au bout d'un moment ils auront plus, euh, plus à cœur de porter leur jeu euh, c'est vrai ouais il a pas hors du je te pose la question des sorties mais finalement c'est une inquiétude de la sortie en se disant notre jeu va mourir on en est conscient on le sait mais en même temps on n'attend pas de sortie parce que ce qu'on a on arrive vraiment à, à vivre et à bien s'éclater avec. Quoi. Et c'est là-dessus que le jeu est aussi, entre guillemets, un petit peu plus fort que, mm -hmm. que X-Wing, dans le sens où X-Wing il a besoin. Il a besoin de, de rajouter du de, de rajouter du carburant. Il, il a besoin de ces nouveaux vaisseaux euh, parce en... que euh, voilà le tweet, il est fait, une fois qu'il est fait, il, faut, il, faut, il, faut. il se fait brûler quoi. Mm -hmm. Il se fait brûler euh, et il se fait épuiser beaucoup plus vite sur un armada. Ah, il y a une vraie maturité. Euh, a, ouais. Énorme, ouais, vraiment. Tu as une vraie maturité de jeu et tu as le temps, tu as, as vraiment le temps de travailler tes compos. Donc, en fait, la force du jeu, c'est que quelque part, il n'a plus besoin de ce renouvellement. Et du coup, ça va le… Et ouais, du coup, ouais. ça le dessert un petit peu. Maintenant, euh, en vrai, on n'a aucune annonce officielle disant que le jeu euh, est ralenti. Il sera toujours euh, présent euh, aux au championnats nationaux, donc en novembre, ouais. euh, là, au championnat de France. Euh, donc, euh, tout va bien, les gars, n'ayez pas d'inquiétude, euh, le jeu est là. En 2019, on va voir. On fera, nous, on annoncera au plus tôt, hein, dès qu'on a des nouvelles, on vous le dira, évidemment, on va pas vous laisser dans le, dans le flou. Euh, mais euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Et faut emmener tout le monde sur Armada. Après, comme, comme tout le monde qu'on pourra emmener sur Armada, qu qui, qui, qui, qui, qui pourra y aller. Parce qu'il y a aussi ça. Un, un petit mot de Destiny, euh, c'est un jeu qui... Le meilleur jeu <rire> Alors, c'est un jeu qui, qui, qui, qui a décollé à une vitesse ouais. hallucinante, et puis là j'ai l'impression qu'on est sur une phase de plateau. Euh, ouais, c'est alors... mon sentiment, mais... En fait, j'ai beaucoup parlé avec les joueurs parce que moi c'est le jeu que je suis le plus Destiny, euh, en, en tant que joueur. C'est euh, le jeu auquel je me suis le plus attelé, et pour le coup là j'ai un petit peu plus suivi la méta euh, de Destiny. Euh, il a, il a deux difficultés majeures, Destiny. C'est son prix, évidemment. Euh, ça, tous les joueurs l'ont très, euh, très vite acté. Euh, et tu as aussi, et c'est quel, quelque chose à, à laquelle je ne m'attendais pas, euh, les joueurs compétiteurs et compétitifs ont trouvé que ça manquait de compétition. En tout cas, en France, ouais. euh, les joueurs français nous ont fait beaucoup ce retour de dire quelque part, il est un peu trop familial. Mmh. Et les gens qu'on voit en compète bah, ne, ne donnent pas assez de, de sueur et de larmes et de sang pour que, bah, pour que finalement ça vaille le coup. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une table, j'ai besoin d'être en danger, j'ai besoin de me sortir les doigts vraiment, j'ai besoin d'aller chercher au fond des tripes la petite stratégie qui va faire que tout à coup je sauve ma partie et qui n'était pas ressentie, justement, qui n'était plus ressentie par les joueurs. Et alors là par contre c'est très difficile de lutter. Ah, certes, ouais, ouais, le prix. Ouais. Tu, peux, tu peux lutter ouais, avec. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu fais des foires aux échanges, tu te débrouilles, le prix c'est gérable. Le manque de compét, c'est très très très compliqué parce que nous évidemment… C'est quand même impressionnant parce qu'un jeu de cartes c'est par définition compétitif. Bien sûr. Il y a cette histoire 2D, il, il y a cette notion de tour qui est vraiment bien amenée. Enfin moi j'ai vraiment adoré découvrir ces règles. Euh, donc ça reste un jeu qui est très dynamique ouais. et il souffrirait en fait de ça en fait. Il souffrirait de ce manque ouais, de... J'ai eu beaucoup beaucoup ce retour. De, de ce manque de compétition et, et ce qui est terrible effectivement comme tu le dis c'est que la compétition est là, hein, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de dés la dramaturgie est là ouais. euh, parce que la carte abattue va pouvoir ouais, euh, ouais, va ouais. pouvoir twister complètement la partie parce qu'un jet de dés bah t'es pas à l'abri d'un god rôle et que bah voilà ça aussi il y a ouais. un moment où bah peut-être tu perds ta partie sur un jet de dés mais c'est partie intégrante du jeu c'est que ce jet de dés bah, il n'est pas là pour rien, ça a pas, été préparé c'est pas ça ce qui me été dérange été... dans le jeu ouais. Franchement je trouve que cette histoire de D est vraiment bien, bien vue ouais, moi, La façon ça. dont on s'en sert c'est vraiment génial ça, je, trouve, je trouve aussi euh... Et puis, puis c Ce, ce ouais, ping-pong ouais, permanent qui fait que t'es toujours en jeu ouais, ouais. T'as jamais de temps mort T'as jamais de downtime où tu es en train de te dire Bon bah non puis le dé il est, il est lancé puis il est consommé après donc tu as le temps de le voir de l'anticiper soit toi de t'en sortir avec autre chose soit en face de le contrecarrer donc franchement je ne pense pas que ce soit, oh, euh... y a il n'y a pas le as jeu pas, où ouais. le dé est le plus mortel quoi. après sur une agro c'est toujours compliqué mec hein, euh, voilà c'est toujours pareil mais euh, non alors ce, moi je continue beaucoup à pousser sur Destiny ouais. euh, encore une fois parce que je pense que ce jeu il a une il a un potentiel euh, plus fort qu'X-Wing. Ah oui, d'accord. ok Dans le sens où... Euh, X-Wing, c'est un jeu où, théoriquement, euh, c'est euh, familial. Tu peux, tu peux y faire jouer ton enfant, tu peux, y, ouais, voilà, tu, tu peux faire découvrir le jeu à des gens qui, qui vont se sentir dans Star Wars. Mais tu n'as pas un potentiel de personnalisation aussi fort que peut l'avoir destiny parce que destiny pour moi il est évidemment plus familial qu'X-Wing ouais, ouais, ouais, ouais. parce que X-Wing en vrai c'est c'est l'idée est, est, est peut-être familiale mais le, mais le jeu en lui-même est un jeu d'experts euh, destiny destiny pas tant que ça c'est à dire que destiny oui quand tu vas en compète euh, tu vas tu vas aller sur des joueurs experts mais le jeu a pas besoin de ça en fait. mmh, mmh, mmh. moi j'ai énormément de, de connaissances d'amis à qui j'ai recommandé bah, la, le, la boîte, euh, oui, la la boîte, boîte avec double, euh, ouais. pour le coup la boîte double est, est très très bien très parce bien que les fait. deux decks sont très équipés, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. même ça fonctionne tout seul, une dizaine ou une quinzaine de boosters, et, et ça suffit largement, il ouais, ouais, ouais, ouais. n'y a pas besoin d'investir beaucoup, hein. pour, pour déjà ressentir le jeu, et moi j'ai justement beaucoup d'amis beaucoup qui ont fait jouer leurs enfants, et, et qui, qui aiment le jeu comme ça, mmh. qui apprécient vraiment ce côté euh, bah, mon gamin, euh, il aime jouer avec euh, un, un solo, euh, un, un solo euh, bah, un, avec un seul dé. tant pis, c'est pas grave, euh, et, euh, et un Chewbacca, et ça marche parce que c'est ces deux personnages-là qui veulent jouer. Euh, et c'est pas grave, tu vois, il n'y a, a, a, a, a, a pas de blocage. Là encore, bah, comme, comme Armada, en fait, on a la même problématique. Est-ce que le jeu en compétitif euh, doit être aussi fort en, en jeu organisé Peut-être pas. Comme tu le dis, c'est ça qui fait vivre un jeu, hein, c'est sa compétition. C'est euh... ça. Alors après, euh, le, le truc, comme toujours, hein, sur les, les joueurs compétiteurs, ils mettent des sommes énormes sur les jeux. Et, évidemment, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus écoutés, qu'ils ont une relation plus directe ouais. avec l'éditeur. Parce que c'est les premiers porteurs du jeu. C'est euh, eux qui vont le faire découvrir autour d'eux. C'est eux qui vont faire souvent organiser des tournois, euh, être, être promoteurs du jeu. C'est les premiers acteurs. Euh, sur un Destiny, bah un peu moins. Sur un Destiny, moi, mon sentiment, c'est que, que le jeu, bah, le jeu il peut aller dans des corners où tu t'y attends pas, dans, mmh, des, dans mmh. des boutiques de jeux vidéo, dans des boutiques, dans des Fnac, des Cultura, dans oui, des corners oui, oui, Wars, oui, on le retrouve quoi. tout à fait dans des endroits où comme tu, ça. Voilà, où tu peux aller, où tu peux dire, mais t'as pas besoin d'être un expert. Tu prends, tu prends juste ça, ça suffit tu joues et tu euh, auras, auras une connaissance du jeu. Alors, du coup, L'implication forcément de de, cette, de ça, c'est que bah, le jeu organisé n'est peut-être pas aussi euh, aussi fort qu'attendu. Mmh. Mais pour le coup, euh, le jeu fonctionne encore très bien. Il est bah, il est très attendu. Hein. chaque nouvelle vague est euh, est pas mal plébiscité. Euh, donc euh, bah, là, il y en a il y en a une qui va qui a, a été sortir, annoncée. Ouais, ouais, ouais. La, la sixième, elle a été annoncée. Donc euh, j'ai pas de date encore pour, euh, pour celle-là mais autant vous dire qu'à modé, on est euh, très excités euh, parce que à chaque nouvelle vague nous on fait un tournoi en interne hein, ouais, histoire, de, euh, <rire> histoire de vérifier la bête histoire de voir si ça tient ou pas donc là on va faire un petit scellé sur le prochain ouais. euh, dès qu'il arrive donc euh, dans, dans quelques mois je pense que dans deux trois mois on, on, verra déjà, euh, on le verra déjà gratter, euh, gratter à la porte euh, et puis bah, après on verra mais en tout cas pour moi il a encore une place très forte sur le jeu organisé euh, mais peut-être un peu moins, un peu moins compétent et, et un peu moins, euh, un peu moins fort. D'accord. Le gagnant, le gagnant, là, il part à, il part au Corusant. Oui. Tu peux en dire un mot euh, bah, je, je, je, vous invite à plutôt regarder euh, les lives qu'on va faire cet après-midi. Euh, bah, sur, euh, hein, ouais, sur Twitch, c'est ça. c'est relayé Sur la page euh, euh, First Earth de, de Simon Green. Euh, qui, est, qui est donc le, notre Twitcher. Euh, alors je ne dirais pas officiel parce qu'en fait, il n'y a, a pas d'officialisation. Euh, C'est juste quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler et, et qu'on qu sollicite très régulièrement euh, et qui du coup va, va faire des interviews. Et, et euh, voilà, re, regardez, lui, il va, vous dire, il va vous dire un peu. Mais oui, euh, le gagnant va partir sur Coruscant dit euh, tu, tu peux dire ce que c'est parce qu'il y, y a des gens qui, qui ignorent euh, l'existence de ce, de qui, ce qui truc. Ouais, bah c'est un, un énorme événement euh, Star Wars euh, multi, euh, euh, on va dire multi-thématisé. Euh, donc qui a lieu aux États-Unis, c'est euh, euh, je, je ne sais pas le dernier décompte de participants qu'il y a eu, euh, mais c'est enfin c'est énorme en ouais, termes ouais. de. de, de, de public euh, et évidemment de joueurs. Euh, que, que vous dire euh, C'est américain quoi. L'intérêt, ouais, enfin, c'est que, que j'ai lu sur le site de FFG, c'est que par exemple tu participes à la création d'une carte. Oui. Enfin Alors, Voilà, en fait, c'est un vrai, Ça c'est quelque chose qui a, fait, euh, qui a été fait de tout temps. C'est-à-dire tous les... Euh, et c'est aussi l'intérêt du LCG, en fait, du, du JCE, du, du, euh, du jeu évolutif, du jeu de cartes évolutif, c'est qu'en fait, toujours les champions euh, internationaux donc le champion du monde, euh, a toujours, et ça c'est vieux hein, depuis Magic, il y a toujours eu cette, cette, cette particularité-là, de pouvoir donner l'opportunité à un champion de créer une carte. Ouais, c'est exceptionnel. Et, et, euh, et donc bah, là, typiquement, ce qui est très très fort, euh, c'est de pouvoir créer une carte dans un monde aussi prégnant dans la pop culture hein, de, et dans, dans l'actualité que les, que les uh, Star Wars, d'autant plus. Euh, que alors pour ceux qui ont pour ceux qui ont suivi, vous avez sûrement vu qu'il y a un vaisseau qui s'appelle le Raider oui. euh, qui en fait à la base est une idée oui. qui a été donc proposée par FFG et intégrée par Lucas dans le monde. De... on s'est rendu compte qu'on commençait à influer Exactement. sur la saga c'est énorme ce Raider c'est vraiment quelque chose d'énorme il y a le ghost dans Rogue One ouais, tout on tout le fait. voit poser euh, dans la fait. base hein, et tout le monde rêve au moment où un personnage, une, car ouais. une carte va arriver dans ce, dans, dans ce, dans ce macrocosme euh, — je, je ne sais pas. Moi, j'attends. J'espère ouais, ouais. vraiment que ça va arriver. — On est fiers de ça. -pied, hein — Le ben, marche-pied, Quand on voit Battle, Battlefront 2 et qu'on voit le Raider et qu'on fait partie de ceux Évidemment. qui savent que le Raider vient de chez et nous, c'est un fait, bon moment. Euh, — Encore une fois, c'est euh, cette force de la communauté euh, d'être présente. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu des années... Les geeks ont gagné la guerre, tout ça, ok. Mais euh, au-delà de ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est même plus une question de geek pas geek, euh, pop culture pop, pop culture. C'est une question quelque part d'influer sur notre réel. Euh, et et, euh, et comme ça, c'est toujours fait parce qu'en fait, c'est très très vieux. C'est-à-dire que les auteurs de fantasy ont toujours eu ouais, ouais, ou de SF ouais, ouais, ouais, ouais. ont toujours eu une correspondance euh, oui. régulière avec leur lectorat. Ouais. Et beaucoup de choses arrivaient dans les sagas euh, proposées par, euh, par par les communautés. Ouais, ouais. En fait, c'est juste que là, le, le, le lien il est quasiment direct. C'est que la prise, elle est elle est là quoi. Est, et et, mm -hmm. euh, et c'est ça se voit. On le sait. On a on a la main. On a la main dessus quasiment. Euh, donc euh, ouais, j'espère, j'espère. Ça va venir. Voilà, ça, va ça va venir. venir. On aura euh, on aura des personnages bientôt. Bon, moi sur ma page, il y avait un il y avait un concours pour gagner le Général Virus. Euh, J'avais besoin d'une main innocente pour, oh là là. Euh, pour tirer, puis je n'ai pas trouvé. Donc Du coup, je te propose de le faire. Une main coupable <rire> Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont rempli qui ont, les... Qui a participé les... Ouais, Non, il y a beaucoup de monde qui a participé, mais il y avait des, y a des conditions de participation. Donc Il y a ceux qui ont, qui ont vraiment fait les bonnes conditions de participation. est on est intègre. C'est les meilleurs. Moi, je ne peux pas tirer, donc euh, je te ah, laisse, laisse en, en choisir un. Et puis, euh, et puis bah, il, aura, il recevra le général Virs. Qui es-tu? Rio Guisson. Voilà. Rio san okay. Et eh ben, bravo. Un général virse pour toi. Et eh ben voilà, ça sera parti. Ce sera envoyé Je directement. Comme ça. Ouais, comme ça c'est cool. Rio voilà, super, et eh ben, merci beaucoup du coup José. Je, te, je te le donne oui, oui, oui, je vais <rire> le mettre de côté, Vous <rire> <je> regarderai la <rire> vidéo pour ce qui a tiré <rire> on ne t'oublie pas merci José, avec plaisir Pierre Si c'est énorme de pouvoir comme ça venir vous voir et puis partager ah ouais, avec mais, vous mais, mais nous justement on compte aussi beaucoup sur bah, toi ouais, euh, ouais, ouais. Euh, là il y a Unification euh, qui est venue hier en fait pour nous les blogs et les sites et, euh, et les passionnés puisque vous, vous êtes, on est tous des passionnés c'est aussi le chaînon, euh, le chaînon, le lien hyper important qui continue à diffuser le message euh, toujours. À un moment, quand on sera tous habillés en Jedi, ce sera plus simple, mais en attendant… <rire> c'est ça. ça. En tout cas, c'est vraiment constituant pour nous de faire ça. C'est une vraie passion. Et euh, nous permettre comme ça de nous ouvrir les portes comme vous le faites, et puis être vraiment dans l'accueil comme vous le faites, c est, c est, ça nous donne le boost. Parce que c'est assez compliqué, en fait, de, de faire ces pages-là et de pouvoir les suivre. Bien sûr. Et grâce à vous, on a voilà. Mais nous, on a, on on a, a un besoin. champignon magique de plus. Non, mais c'est ça. Euh, ben, voilà, c'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs, champignon. <rire> ça. Je sais où tu vas <rire> m'emmener. Je vois qu'il va commencer la partie. Ouais. Euh, je, ah, okay, que... je crois qu'il l'a fini. Ah, il l'a fini. Ouais, je crois qu'il l'a fini. Ah, faut que je le suive parce que et et euh... je vais en parler. Ah, ouais, euh... Parce que euh... bah, du... Pierre vous en parlera. Mais mais voilà. euh, petit, euh, petit hommage à Maria. Il, il, il, petit... il y a des ouais. vrais dingues. C'est incroyable. Voilà. Voilà. et, et c'est ça aussi pense qui pense aussi. fait super plaisir. Euh, J'ai interviewé quelqu'un qui fait euh, qui fait de la personnalisation. Il y a vraiment plusieurs façons de faire, et, et celle-ci elle, elle est exceptionnelle. Incroyable. Moi, j'adore. voilà, ça tout ça. C'est ce qui nous nourrit aussi. Ouais. C'est et c'est là-dessus aussi que cette communauté elle est, elle est, elle est incroyable. Euh, on n'est pas sur du jeu où tu gagnes du pognon. Les gens ne sont, sont pas là pour ça, donc tu n'as pas cette pression. Tu as, as beaucoup de pression parce que euh, les gens veulent un résultat, mais c'est extrêmement euh, bienveillant. Ouais, ouais, ouais, Il y a ouais. beaucoup de joueurs oui, qui se conseillent entre eux c'est vraiment le mot que j'utilise toujours. Ouais. On est une communauté bienveillante. Ouais, vraiment. En fait. ouais, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Et nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. J'aurais beaucoup de mal euh, à devoir m'occuper de, de communautés qui sont ne euh, sont pas là pour ça. Cette passion-là, bah, euh, voilà, on en a besoin, ça nous nourrit. Alors on essaye tant bien que mal de, ouais. de, de remettre un petit peu au pot dès que, dès que besoin. Mais euh, ouais, nous, on, nous, on est super, on est super contents que, que ça se passe comme ça. C'est le mot de la fin. C'est un beau mot. Merci, José. <rire> Merci, Pierre. Allez, ciao. Salut. Bye bye.